Bienvenue en Alaska J'ai perdu mon téléphone Un vrai gosse Ouais pédale, pédale, là, là, là, pédale, pédale. Là. Salut les amis, c'est ton Fontenoy, j'espère que vous allez bien Comme vous le voyez derrière moi, il a neigé cette nuit C'est énorme, on a une petite poudreuse Là, parfaite Et du coup, aujourd'hui, on va aller faire du VTT Sur la neige, avec le VTT électrique On va essayer dans la rue déjà, parce que les voitures Sont pas encore passées, il est tôt le matin On va essayer de burner, pas besoin de pneus en plastique Aujourd'hui, la neige va faire le taf Et après, on va tenter une piste de descente Je vais aller rejoindre Théo sur la neige Allez, c'est parti quand il y a les bandes blanches ici peintes, là ça glisse bien. Ah j'en veux plus. Vous n'avez pas de service de déneigement chez vous. Vous m'appelez, moi ça me fait plaisir. Je déblaye tout, regardez. Quand il y a zéro trace. Là, c'est le paradis. Ici, il n'y avait pas de traces. Maintenant, il y a des traces. Un petit wheeling en descendant. On Oh! oh. Attends, le plus gros dérapage là. Bon on est bien chaud du coup moi je vais aller rejoindre Théo On va aller tenter une piste de descente Une piste d'enduro en tout cas un sentier dans la neige Let's go L'enduro c'est bon il est chargé Le casque et allez c'est parti Hop voilà. Yo Yo oh Ça va, t'es chaud Franchement, hein pas, pas encore, mais euh, ça va venir. Non, on se tape une petite montée, on va aller sur les hauteurs de Grenoble. On va se trouver un petit sentier, là, bien tech, genre un truc comme ça, avec de la neige. La route, ici, elle a fondu, donc ça va. Mais en haut, je pense qu'il y aura encore pas mal de neige. Allez, on pédale Avec le vélo-leg Waouh! <rire> Waouh! ça glisse, ça glisse Là, ça va. qui ouais, petite marche. Yeah, allez ah Vas-y, saute voilà, voilà! Hop là! Franchissement tranquille avant d'aller chercher la neige. Oh, trop facile! Ça m'a donné envie de l'essayer. Allez, ouais, tu peux tirer un peu avec de la vitesse. Et... Ton hibou, il s'arrête pas! On oh. a dit qu'on dans la neige. Je vais prendre Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, un vrai gosse <rire> C'est un rempli les rayons mec Voilà ça commence à ressembler à de la neige là. Là on a de la vraie neige Oh on s'est emballé, j'ai l'impression d'être sur une piste de ski de fond là Ah tu voulais aller là Ouais il a été roulé, n'empêche hein, Il y a des petits coquins qui ont essayé avant nous des traces de vélo là Inspecteur a remarqué des traces de vélo Ça c'est du Michelin, je reconnais Est-ce qu'il a neigé chez vous les gars On a de la chance quand même d'avoir de la neige Il fait froid mais on a de la chance On peut s'amuser C'est rigolo Bienvenue en Alaska Ça change de d'habitude Oh une moto Là on a le niveau 2 là Si vous êtes chaud les gars on fait la même mais avec une moto En, en vrai le gars avec sa moto mais il a trop raison Comme tu pourrais t'amuser dans la neige Ah voilà Là on a de la peur. On est tout seul Qu'est-ce qui se passe Il y a le mec en moto Ah j'espère qu'il va venir ici Attendez On va peut-être avoir une petite gamelle en plus Mais imagine mec Tu te fais une session tout seul Dans le champ là Enneigé Avec la moto Oh là là Faut que je me trouve une moto Il y a un sponsor moto par ici Un sponsor moto s'il vous plaît C'est quoi Vert c'est Kawasaki Elle est verte sa moto Ouais Une Kawasaki chinoise là. Alors voilà, on dirait plus une des qui Qu'il en route ouais. mais... Ça va burner Ouais Ouais ouais nickel Nickel parfait Et ouais Ça, ça me rappelle une vidéo Que t'avais fait ça non ah je croyais que tu voulais sauter moi oh, oh, oh, oh. Oh. Ouais, hop là Hop oh, écrasé dedans Ça magnolisé Mec la table de pique-nique elle me chauffe quand même là Si on la déblaye un peu, je te laisse une trace là, bon, là Tu prends un peu de speed comme ça là Non En plus il y a écrit quoi j'ai de déposer vos déchets dans les containers ah Donc nickel. tu déposeras ton vélo dans... <rire> Il y a des idées des fois lui Je sais pas où est-ce qu'il les trouve Ah mais je croyais que t'allais monter en vélo moi Ok ok oui. D'accord, oh, en plus Non mais c'était une blague <rire> J'essaye hein Il tente tout Ah oh ben, voilà Nickel wow. Ça va je être glisse la patinette pas. <rire> pas du, tout. Glisse pas du tout Ça qui est bien, c'est nickel wow. <rire> <rire> Ça glisse tu vois un peu ce que ça donne Ah mais c'est bien tu l'as tu l'as limé oh oh, oh, oh oh C'est bon alors on peut mentionner ville de Grenoble, vous avez pas besoin de venir nettoyer, c'est propre. Michelin lime votre bois. T'as intérêt à mettre du poids sur l'arrière. Ouais c'est clair. <rire> en plus je sais pas pourquoi je saute juste à l'endroit. Il <rire> y a un espèce de feu de camp là avec des briques et tout. Bah tu vois le salto tu vas pouvoir le faire maintenant. Ça sera pas volontaire. Ça peut tenir Voilà. Oh <rire> Je qu'on se trouve des montées impossibles dans la neige mon gars Je crois je eh, je crois, il crois y en a là-bas derrière là Au fond là-bas il y en a, on peut aller voir Nos appuis Ouuuuh ouais ouais Stylé Aujourd'hui on craint rien, il y a de la neige On peut tomber, j'ai ma poignée qui tourne à fond, ça c'est génial ça, Elle est pleine de neige Oui Joli bruit. Alors les gars j'ai un petit problème, c'est que je viens de paumer mon téléphone. Et avec toute la montée qu'on a fait, les conneries dans la neige, du coup on cherche mon téléphone. Autant vous dire, il est là-dedans. J'ai perdu mon téléphone. Euh, voilà voilà. Non, j'abandonne pas mon téléphone. Peut-être je me dis qu'il est dans la voiture. Donc j'espère qu'il est dans la voiture. On verra en bas si j'ai perdu mon téléphone ou pas. Oh la descente de la mort. T'es chaud on sent ça dedans La descente, il y a aussi. Je sais pas ce qui est le plus dangereux, la descente ou la montée C'est pour les relances <rire> Ah moi je suis déjà tombé là oh Nickel J'ai senti l'avant partir là c'était mort Par contre c'est effectivement remonter Ça va être très très compliqué là Tu vas le tenter Vas-y je te regarde Juste déjà à partir, allez, allez, allez, allez Ouais, génial, à peu près euh, 3 mètres. <rire> Deuxième essai, va-t-il battre les 3 mètres <rire> Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, ça ça Moins 2 mètres. <rire> bah, en fait, on ne fait même pas la montée, si tu veux. Hein. La montée attaque ici, et nous, on va là, quoi. Riders, ready oh. oh non Allez c'est bon, on monte, on monte, on monte <rire> Parfait Comment on remonte pour de vrai Petite zone de trial, il faut monter sur les pierres Celle-là, il y en a plein, il y en a une autre là-bas <tousse> Oh là là, oh là là, ça glisse <tousse> Oh là là <tousse> Ouh Là-bas, tiens, il y en a une belle là Ça fait un espèce de tremplin Oh, elle est chaude, ouais, encore Oh, le trialiste Faut qu'on trouve plus dur alors Tiens là, il y en a des belles là Je sais pas du tout ce qu'il y a sous la neige Oh, wow, nice! Pas mal! Salut, petit bike! Vas-y, je vais me l'essayer aussi. Ouais. <rire> il y avait il se mettre à fond le flip. Ah, t'as changé de trace. <rire> hey, mais t'es en boost en fait! Ouais, ouais, ouais! Oui! Viens, <rire> on fait un son longueur sur la première. Je mets le bout de bois. Je mets là pour commencer. Maximum de speed! Waouh! Ça m'a mis un poney <rire> ouais, ouais, ça fait un peu... <rire> Et ça vole là, Ok. Non mais là on a un beau tremplin naturel là Coucou Pépère Le chien il est bien dans la neige Tchou Je crois que c'est passé oh, putain. Encore, encore, encore, encore, encore un peu là. Encore un peu Là Voilà, par là Voilà, vers l'arbre après le saut, il faut que tu arrives à maîtriser un burn slide. Zzz, zzz, tout au moteur et tourner ici. Ok, euh, je trouvais le nom. J'ai essayé de trouver quelqu'un, genre Sébastien Loeb mais ça va pas. Il a pas une moto. Crampe, genre Harvis. Ok, en extrême enduro. C'est parti. Et, ah, encore moins. Là, non, faut pédaler. Pédale, pédale, pédale. Là, tu freines et bouh, tu repédales. C'est ça qui serait stylé. Là et là, tu pédales. Oh, ok, la sortie était là normalement. Ouais. <rire> Voilà, là tu mets de l'angle Là tu mets de l'angle Vas-y pédale, pédale, pédale, pédale Et là pédale, pédale, tu pédales, et là, tu pédales Ok, je, je vois Il y avait les deux cas, pas d'angle et trop d'angle <rire> Tu vois, y <rire> là, là, il y avait l'idée Là il va début Ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> il, me... il me rentre dedans le mec La paire de l'avant, la paire de l'avant On va faire la descente Let's go pour la descente Voilà oh là ah oui il y a des sauts oh ah, wow, wow. Est-ce qu'on s'est pris de l'eau dans la face? Oui, monsieur! Wow. Oh putain, la pipette! Oh, ok c'est la pipette! Ah, salaud, tu m'as mis une branche énorme devant! Ah, il y a un petit saut là! Vas-y, te suis! Wow, t'as quoi l'onde? Wouhou! Wow. Ouais, nickel C'est là où ça va glisser C'est là où ça va être bon Les grenoblois la redoute mais sèche Belle vue sur Grenoble Ouais, enfin on voit pas grand-chose ah, mais... Voilà. C'est joli, Il y a de la neige de partout C'est là où ça commence à être... ...sacier compliqué Non, pas là. non, non, non Tu vas mourir ah, Ouais, moi je pense que ça glisse de où Ouais, ça glisse J'arrive J'arrive à repartir là-dedans Oh, putain Hop, petit déplacement, hop là, nickel, c'est bon. Ouais. Super ouais. Hop, Hop, je te fais un terre. Oh. <rire> Merci On oh, va chercher la courbe là-bas, hein, ça ira bien. Tout en rose Du coup je suis retourné à la voiture et mon téléphone n'était pas là Donc on se retape toute la montée Pour essayer de trouver mon téléphone Alors j'ai aucune idée de où il est Mais surtout s'il est tombé dans la neige à mon avis Il va être mort, jusque là c'était drôle Effectivement mais maintenant c'est plus très drôle Il va falloir que je m'en rachète un, je de de voiture S'il faut que je m'en rachète un les gars on mise tout Sur la Youtube monnaie, mettez un maximum De pouces bleus, des commentaires et tout ça Ça fait gagner des sous et, <rire> et je pourrais peut-être M'acheter un Wico. <rire> en plus c'est mon anniversaire la semaine prochaine Ça serait pas mal, la chance c'est qu'on dans la nature, qu'il n'y a pas de bruit et que mon téléphone n'est pas en vibreur, on a peut-être de la chance. Oh, a... ça sonne! Non, ce chat, il est là. Tu le vois? Oh, la il chatte, premier spot. Attends, vas-y. Je l'entends, mais en vrai, il est là. Il est où Il est par là, dans cette zone. Oh là, a... la chatte qu'on a. Par là, par là. C'est vrai qu'il a accroché à mon vélo. Ah, il est là! You! Les gars! La chatte Non mais j'y crois pas On est repassé Bah là c'est la dernière descente Ouais il marche encore Bon bah on se taper une descente hein. Allez bon C'est cadeau. <rire> Je te suis du coup ah. yeah. Yeah. Yeah. Top nice. Yo. Merci à la prochaine Pensez j'ai une chaîne gaming maintenant Vous pouvez aller vous abonner juste ici Merci Théo qui est okay derrière Coucou Ciao Tchuss